Donc, pour créer ce qui vous tient vraiment à cœur, avant toute chose, c'est que ce que vous voulez soit bien manifesté dans votre mental. Que c'est ça que je veux. Est-ce vraiment ce que vous voulez Vous devez examiner cela, parce que pour un bon nombre de choses dans votre vie, vous avez pensé « c'est ça ». Au moment où vous y arrivez, vous réalisez que ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce que c'est que l'on veut vraiment C'est une chose avant tout que l'on doit explorer. Une fois que c'est clair et qu'on s'engage à créer cela, Maintenant, il y a un processus continu de penser dans cette direction. Une fois que vous arrivez à maintenir un flux de pensée constant sans changer de direction, à coup sûr, ça va arriver dans votre vie. Ou à coup sûr, ça va se manifester comme une réalité dans votre vie.